Bonjour et bienvenue en Suède. Et oui, je suis là pour quelques jours pour travailler avec les autres membres d'un mastermind dont je fais partie qui s'appelle Family Busy. Et je suis là parce que je vais bosser sur mon business. Je vais bosser sur ma vision pour l'année prochaine. Je vais aller creuser les points bloquants qui m'empêchent d'aller au niveau supérieur et, et, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et c'est pour ça que j'aime autant ce concept de mastermind. Hein. J'ai dépensé rien qu'en mastermind, sans parler de coaching et de formation, plus de 70 000 euros ces cinq dernières années. Parce que pour moi, la puissance du cerveau collectif est hyper, hyper important. Je suis à fond. Avec le coaching, tu le sais, puisque c'est mon business, c'est mon métier, c'est qui je suis. Je suis à fond pour la formation, je me forme beaucoup. Mais, si tu me permets, rien ne vaut la puissance d'un groupe. Pourquoi Parce que ce groupe-là, bah déjà, n'exclut pas la formation et le coaching. Hein. C'est un bon mastermind, si tu me permets. Comprend aussi ces deux aspects-là. Mais, parce que ce groupe a une richesse et une diversité, qui peut non seulement t'apporter une nouvelle vision des choses, avec non pas des idées préconçues, mais aussi euh, des possibilités différentes, mais aussi aussi parce que c'est plus convivial en fait, c'est plus fun. L'entrepreneuriat, sinon c'est tellement, tellement solitaire. Et là, tu as l'opportunité de passer du temps avec les gens. Et donc, on va parler de ça. Et euh, bah je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu enrhumé. Euh, du coup, je ne suis pas allé au meilleur endroit par rapport au rhume, même si ici, on a un spa. Du coup, j'en profite pour aller au hammam. Voilà, comme ça, tu sais tout. Alors, je vais te parler du mastermind et euh, je vais te déjà te dire pour qui c'est fait. Le mastermind, c'est fait pour les gens qui n'ont pas une force de volonté interne suffisante pour passer à l'action. C'est-à-dire que euh, tu es, es peut-être comme moi. Il y a plein de choses que tu sais, que tu veux faire, que tu dis que tu vas faire, mais que tu ne fais pas. Sauf que tu ne fais pas, pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu es une mauvaise personne. Tu le fais pas parce que tu es quelqu'un de relationnel. Tu as quelqu'un qui a besoin d'échanger, qui a besoin de découvrir, d'entendre des gens t'encourager, te dire comment ils font. Et c'est juste un besoin relationnel entrepreneurial que tu as. Et tant que ce besoin relationnel et entrepreneur n'est pas répondu, tu peux lire le meilleur conseil euh, sur un post Instagram, euh, dans une vidéo YouTube, que tu ne le feras pas. Parce qu'en tant que coach, si tu me permets, il y a des grandes chances que tu fonctionnes comme ça. Et si tu te reconnais là-dedans, et en gros, c'est facile de te reconnaître là-dedans, hein, est-ce que durant les six derniers mois, tu as atteint tous tes objectifs en mettant en place toutes les actions que tu aurais dû mettre Si la réponse est oui, ben, si tu me permets, c'est même possible que tu ne serais pas en train d'écouter cet épisode de podcast ou sinon tu as fixé des objectifs trop peu élevés. Mais comme tout coach, parce que tu es relationnel, le passage à l'action va impliquer un certain driver externe aussi qui va nourrir le driver interne. Moi, aujourd'hui, je vais aussi retrouver ça dans mon équipe. Et ça, si tu n'as pas d'équipe, ben, euh, c'est plus compliqué. Donc, comment faire si tu n'as pas d'équipe Si tu es coaché, et que c'est insuffisant ou que tu as besoin de coaching et d'accompagnement. Alors, je vais te parler de Napoleon Hill euh, et je vais traduire euh, et, et, et paraphraser un petit peu parce que euh, c'est en anglais que j'ai trouvé sa citation. Euh, Qu'est-ce qu'un mastermind Un mastermind, mastermind c'est... Un groupe de deux ou plusieurs personnes qui travaillent en parfaite harmonie dans l'atteinte d'un objectif défini c'est une garantie absolue contre l'échec waouh c'est fort hein deuxième chose qu'il dit c'est le principe selon lequel tu peux accomplir en un an plus que ce que tu pourrais accomplir tout dans toute une vie si tu ne dépendais que de tes propres efforts oh en un an avec d'autres personnes j'accomplis plus que Durant toute ma vie avec d'autres personnes. Alors, je modérerai ces propos parce qu'on vit quand même à une autre époque. Euh, notamment où l'information est disponible euh, partout. Donc, je pense que ça atténue un peu ça. Mais encore une fois, tu le sais très bien, ce n'est pas parce que tu as l'info que tu passes à l'action. Donc, ma question pour toi est, on va y aller à rebours. J'ose penser que toi et moi on a un même objectif c'est qu'on a un style de vie idéal. si on s'autorisait vraiment à dire ce qu'on aimait wow, je fais y tomber euh, parce que bah, qu'il neige en fait tout simplement et qu'il neige de plus en plus, donc je vais faire attention alors euh, si tu étais totalement honnête avec toi même ta vie idéale elle ressemblerait à quoi aujourd'hui ou dans 3 ans, dans 5 ans dans 10 ans moi ma vie idéale, honnêtement je travaillerai 20 heures par semaine pas moins en tout cas parce que j'aime énormément ce que je fais donc j'ai pas envie de travailler moins et je travaillerai que dans ma zone de génie c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler 50 heures dans ma zone de génie parce que si je travaille dans ma zone de génie à un moment donné je pense que c'est aussi fatigant donc je ferai quoi de ces 20 heures euh, je brainstormerai avec mon équipe des idées je ferai des stratégies on travaillerait sur notre vision, et puis je coacherais en groupe, et puis euh, je créerai du contenu, j'interviewerais des gens, je me ferais interviewer, je ferai des conférences, j'écrirai des livres. Bref, je kifferais faire ça, mais peut-être pas plus de 20-30 heures par semaine. Donc maintenant, la question est comment je fais pour atteindre cet objectif Ah oui, évidemment, euh, je gagnerais, allez, on se fait plaisir, hein un million d'euros par an, dont euh, la moitié de profit donc voilà, ça c'est ce que j'aurais en tête, ce que je voudrais. Maintenant, comment je fais pour atteindre ça Eh bien, j'ai besoin d'un business rentable et prédictible en tant que coach formateur. Comment je fais pour avoir un business rentable et prédictible Prédictible, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, je ne m'inquiète pas pour le mois suivant parce qu'en fait, j'ai organisé les choses de sorte que en fait, euh, j'aurai des clients. Les grosses boîtes comme Amazon Apple, ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Mais ils ont fait en sorte qu'il n'y bah, a pas de grande surprise. Le mois prochain, ils ne vont pas faire moins 50% pour aucune raison. Il okay y a quelque chose de prédictible. Donc, si c'est le cas, j'ai besoin de quoi J'ai besoin déjà d'avoir des clients. Okay Et ça, c'est l'un des plus gros trucs. J'ai besoin d'avoir une offre rentable, évidemment. Mais surtout, j'ai besoin de clients. Parce que tu peux avoir la meilleure offre possible si tu n'as pas de clients. Bah, ça ne sert à rien. Et du coup, pour avoir des clients, tu as besoin de réaliser des appels. Et du coup, pour réaliser des appels, tu as besoin d'une communauté, tu as besoin de prospects. Aujourd'hui, si tu veux vendre, il faut que tu fasses des propositions. Et si tu n'as personne à qui proposer, tu ne peux pas vendre. Et du coup, comment tu fais pour avoir ces appels Tu as besoin d'une communauté et tu as deux tactiques pour y arriver. La première, c'est en faisant de la publicité. Alors moi… Si tu es débutant, hein, évidemment, euh, c'est pas pareil si tu fais déjà, euh, je sais pas, 10 000 euros par euh, mois. La première chose que je te dirais, quand je te dirais trois choses avant de te lancer dans la pub. La première, c'est qu'il faut que tu aies un gros budget sur les six prochains mois. Comme ça, là, je dirais au minimum 3 000 euros. Mais quand je te dis minimum, c'est vraiment le minimum. Ok euh, bah Là, dans le Mastermind, où je suis, ceux qui ont des vrais résultats, euh, pff, en moyenne, c'est au moins 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois. Hein, sinon... Euh, Vu les coûts publicitaires, ça marche pas. faut que tu saches faire de la pub. Et si tu ne sais pas faire, faut que tu sous-traites. Et pour sous-traiter, le problème, c'est que ça coûte entre 1 et 2 000 euros par mois. Donc, tu comprends bien aussi que tu vas pas sous-traiter 1 000, euros une tâche et mettre euh, euh, 500 euros de publicité. Et du coup, non seulement il faut... Oh, c'est super bon, là, je suis en... je, suis, je, suis, je suis pas dans une forêt parce que je vis dans un... Euh, comment on dit ça un, un hôtel spa et, euh, et euh, c'est dans une sorte d'archipel près de, de Stockholm et du coup bah, je suis dans une petite forêt à côté. Quoi je sais même pas si on peut dire ça une forêt de sorte de en tout cas il y a voilà des il y a un chemin enneigé il y a des arbres c'est juste magnifique bref euh, je reprends donc tu as besoin non seulement d'argent mais euh, pas juste 1000 euros un mois hein, c'est sur 6 mois, c'est au moins 10 000 euros. Mais tu as besoin d'avoir un, pro, un, un profil d'investisseur. Parce que ça, c'est ce qui m'a fait défaut. Aujourd'hui, on a réussi à créer un business. Ça fait trois ans qu'on fait 200 000 euros. Et on et n'a on presque pas mis de pub. Ou en tout cas, quand on a mis de la pub, euh, ce n'est pas ça qui a changé notre chiffre d'affaires. C'est une manière pour te dire que notre pub n'a pas été très efficace. Voilà. Du coup, pourquoi pourquoi ça n'a pas marché pour nous Parce que j'ai remarqué que même quand tu as l'argent, si tu pas un profit d'investisseur et que tu n'aimes pas le risque, bah dès que tu dépenses un peu, ça marche pas. Ah, qu'est-ce que tu fais Tu arrêtes la pub. Sauf que pour que la pub fonctionne, il faut du temps. Il ne faut pas regarder nos pubs comme ça tous les deux heures pour regarder si le coût a baissé. si Et ça, je ne l'ai pas. Du coup, pour le moment en tout cas. Donc, si tu me permets, surtout si tu es débutant en débutant, la publicité va être efficace que pour, je sais pas, 1 ou 2 des coachs. Maintenant, il te reste quoi comme solution Il te reste la création de contenu. Donc, c'est là où ça commence à être compliqué et c'est là où en fait, tu vas devoir avoir besoin d'un accompagnement éventuellement d'un mastermind. Parce que pour créer du contenu, tu as besoin de créer aussi ta propre méthode marketing et vente. Okay, ça va ensemble, juste créer du contenu, ça ne va pas te donner de l'argent. En gros, il faut que tu aies un système où les gens, à partir de ton contenu, bah, peuvent prendre rendez-vous avec toi et que ce soit automatisé. Et donc, souvent, c'est là où le bas blesse. Hein. Si tu me permets, euh, des coachs, j'en ai connu des milliers, euh, avec qui j'ai changé en 1 à 1, la plupart procrastinent à ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'il y a la peur d'échouer, la peur du rejet. Je suis un peu essoufflé. Euh, mais surtout, il y a une peur de réussir. Et puis, il y a le manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Et puis, il te manque la méthode. Tout ça fait que tu procrastines. Et du coup, la méthode, bah, moi, je l'explique dans mon livre « Coach Prosper hein, » qui coûte 9 euros. Donc, tu peux le retrouver. Donc, ce qui va faire peur, c'est les peurs et euh, le manque d'estime euh, et de penser qu'on ne mérite pas. Donc, c'est pour ça que la plupart des coachs n'y arrivent pas. Parce qu'ils s'arrêtent, ils procrastinent. Du coup, <cười> alors... Y a pas de secret, va falloir passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu restes bloqué et il n'y a rien qui se passe. Donc, pour passer à l'action, il y a plusieurs choses. On en a déjà parlé tout à l'heure. Tu as besoin de la méthode, mais ça, je te l'ai dit, évidemment, nos clients ont accès à une méthode plus avancée, plus détaillée, évidemment, que juste dans mon livre. Mais grosso modo, la méthode, c'est la partie la plus facile. Si ce n'est que, attention, si vous êtes coach, n'adoptez pas. Des méthodes, par exemple, d'infopreneurs, de, de gens qui vendent des formations en ligne. c'est pas du tout la même chose. Et du coup, il nous reste nos deux motivations, interne et externe. Alors, la motivation interne, souvent, ça va être une pression négative. Je suis au chômage, j'arrive bientôt en fin de droit, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que je gagne de l'argent, sinon je vais retrouver un job. Je stéréotype un peu, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Le problème, c'est que cette pression négative pour un coach, c'est pas très, très stimulant. Donc, ça ne marche pas vraiment. Pour ne pas dire oh, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut une autre motivation qui est le rêve. Okay Quel est ton pourquoi Quelle est ta mission Et ça, ça va te driver. Malheureusement, le rêve ne fait souvent pas le poids face à la réalité et à nos peurs. Et du coup, bah, on se démotive et on ne passe pas à l'action. Et c'est comme ça que la plupart des coachs ne vivent jamais de leur passion. Et c'est là où tu as besoin d'une motivation externe. Une motivation pour déjà t'inspirer, voir que d'autres y arrivent, bah, déjà va bah, te permettre d'y croire parce que si tu ne crois pas, ce ne sera pas possible. Cette motivation externe va t'encourager. Ça peut être un coach et ou un groupe de clients, donc un mastermind qui t'encourage, qui dit « Ok, je crois en toi, vas-y, persévère. » Et puis, tu vas aussi avoir besoin de redevabilité. Ok, sur quoi tu t'engages d'ici deux semaines Je vais faire ça, ça, ça. Ok, d'accord. Et dans deux semaines, est-ce que tu l'as fait Non, tu l'as pas fait. Ok, c'est pas grave. Qu -ce que, sur quoi tu t'engages dans deux semaines Ok, bon là, ça fait plusieurs fois que tu le fais pas. Soit tu changes de méthode, ou soit, euh, euh, tu, soit tu changes d'objectif. T'en penses quoi Ah ouais, tu as raison. Et cette redevabilité, avec cette inspiration et cet encouragement, c'est ça qui va faire que malgré tes peurs, tu vas passer à l'action parce que ton besoin relationnel est rempli. Et c'est en faisant ça, en intégrant un tel groupe, que tu peux développer ton business. CQFD, si tu me permets. Et du coup, j'ai envie de te parler de notre mastermind. J'ai envie de te parler de ce que nous, on peut t'offrir. Alors, tu le sais, il y a une offre de Noël qui... Et le programme coach en mission mais avec une formule mastermind le programme coach en mission c'est tout notre écosystème qui te permet d'apprendre à travers une formation la méthode encore une fois c'est dirigé uniquement au coach et du coup c'est hyper pertinent la deuxième et puis évidemment il y a tout l'accompagnement qui va avec que ce soit du coaching que ce soit des questions-réponses à toutes tes questions il y a des événements aussi qui ont lieu, des ateliers. Je ne rentre pas dans le détail. Et si tu veux en savoir plus, bah justement, il y a un lien en description. Donc, clique dessus et va voir. Et là, la nouveauté, c'est qu'on t'offre, c'est totalement gratuit, un mastermind qui a comme objectif de t'aider à vendre. Parce que tu l'as vu, pour atteindre ton lifestyle idéal, tu as besoin de vendre. Et du coup, ce mastermind, qu'est-ce qu'on va y faire Pendant six mois, on va t'aider à passer à l'action On va te mettre dans un groupe homogène avec des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques que toi et les mêmes ambitions et le même niveau et dans ce groupe tu vas pouvoir avancer à un certain rythme avec un certain objectif de vente et nous l'équipe de coach en mission que tu connais maintenant avec Marélie, lie mathilde et karine on va t'aider à avoir un plan d'action le plus personnalisé possible avec ce groupe de sorte que vous allez avancer dans la même direction et on va vous enseigner <coughs> pardon, notre méthodologie de mastermind on va vous guider pas à pas pour que vous appreniez à vous encourager et c'est aussi une manière pour vous de pouvoir offrir ça à vos clients plus tard donc si ça ça vous intéresse c'est le moment on démarre ça début janvier donc si ça t'intéresse <coughs> désolé je tousse encore un peu inscris-toi pour voir la vidéo de présentation. C'est très simple en description, il y a un lien, tu cliques dessus, ça t'emmène vers euh, tu remplis ton tes infos de connexion, ça t'emmène vers une vidéo de 12 minutes en fait, même pas 13 minutes, qui t'explique ce qu'est notre programme. Si ça t'intéresse, tu prends un appel et je serais ravi de voir si ta candidature correspond aux personnes qu'on recrute. Cette offre spéciale elle c'est une offre spéciale de Noël. Donc elle, elle, vu qu'on débarque début janvier, bah c'est maintenant ou jamais. Si tu as toujours pensé avoir besoin d'être accompagné et te dire, ah tiens, Lingen, il pourrait m'aider, bah c'est le bon moment. Allez, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Je suis un peu essoufflé. Je retourne dans mon mastermind aussi. Un peu au chaud, je vais me prendre mon thé. Et je te dis à très bientôt. à demain, tout simplement. Ciao, ciao.